Bah Jusque-là, si tu veux, j'ai toujours pensé que ce qui m'intéressait moi personnellement, c'est l'écriture, euh, les projets pilotes, de euh, faire avancer des choses dans l'ombre pour que ça avance, et qu'après les gens se disent ⁇ Ah bah c'est possible !⁇ C'est ce que j'ai fait avec euh, tous les projets mentionnés avant. Euh, Los Angeles euh, la ville pilote du Nord-Pas-de-Calais, etc. Euh, et puis plein d'autres. Et à chaque fois, si tu veux, ça m'arrangeait de ne pas être euh, dans le fous des projecteurs parce que c'est une posture qui ne me convient pas trop. Je préfère euh, faire avancer des trucs, ça me laisse plus de liberté. Pour ça, je me suis jamais encarté dans quoi que ce soit. Ça m'a été proposé, je l'ai accepté parce que je me suis dit, après tout, c'est un levier pour aller plus vite. C'est vrai que les thèmes m'ont apporté une certaine visibilité. Et après, j'ai commencé à faire de la radio. Par exemple, Frédéric Le Noir, je l'ai rencontré, il m'a emmené sur une radio. Bon, on va dire c'est la spiritualité. Donc, c'est encore un, un certain monde. Mais euh, plus ça avançait, plus j'ai euh, commencé à les rangs sur le terrain, j'ai vraiment passé du temps sur des euh, activités vraiment euh, de gens qui voulaient devenir, euh, comment dire, euh, empowerment, tu vois, monter en capacité. Et euh, ça a donné un film, Nouveau Monde, qui est passé au cinéma, avec Yann Richet. Lui, il est fou, il, il m'a suivi pendant trois ans avec sa petite bagnole, 20 000 euros en poche, rien du tout, quoi. Et ce film, il est fantastique parce que c'est que des anonymes qui disent voilà ce que je fais pour un monde meilleur.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 c'est viral, mais ça reste quand même une élite, bobo, bien pensant quand même. J'aime pas le, la mise en avant de la personne. Je préfère que ce soit mes idées qui soient devant plutôt que ma pomme, mais bon, on t'oblige à faire un storytelling, donc on le fait. Pour moi, c'est la limite du genre, c'est que c'est trop axé à la personne. Donc ça ne peut pas avoir plus d'effet que les gens se disent, ah, elle est inspirante peut-être. Mais surtout au-delà... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et du coup, euh, plus j'avance vers les médias, et plus je déteste la partie euh, tarification. Tu sais, euh, pour moi, les crapauds, il n'y a pas d'ego. C'est important que tous les crapauds soient des gens qui ne soient pas là pour leur ego, mais au service du collectif. Voilà. Donc moi, je ne je, je, je peux pas blairer ces gens qui veulent faire des changements du monde, mais à chaque fois pour mettre leur pomme devant, tu vois. Ça m'agace ça grave. Et donc moi, je n'ai jamais voulu faire ça. Donc si on m'oblige à le faire parce que ça sert à la cause, why not Mais j'avoue que je préférerais que ce soit justement les crapauds, que ce soit toujours quelqu'un de différent qui dise un truc. Et pour moi, le but, c'est que chaque crapaud puisse intervenir, que ce soit une chaîne de crapauds avec un visage différent à chaque fois.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 l'idée le, le, le, le, du partage par la pollinisation des idées m'est venue c'était après l'économie du partage je suis partie dans ce cas là dans ce parti là dans la diffusion du grand public par les médias donc c'était l'état de talk.